Si tu es capable de te lever, si tu sens capable d'être, d'être un dévoué, d'être, amen, amen, ok, Sainte Marie, je vais prendre le nom de Dieu. Amen. La paix nous a parce que parce Salibuso à tout Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. dimanche et année Amen. Amen. Amen. Amen. Et Amen. grâce. Que, et puis ça m'a dit n'importe qui qui est comment m'on couler ce que comprendre au qu'on rendre grâce mes grâces pour la opportunité à pécher et à notre pasteur merci pour la responsabilité et la confiance vraiment et sa facilité je remercie le pasteur pour la confiance. Ce n'est pas facile. La personne qui a l'expérience des choses de Dieu ça fait déjà trois semaines. Ça fait trois semaines qu'il a commencé ce programme. Et il te laisse l'opportunité de clôturer le programme. Ce n'est pas facile. Et il qui pris brisque c'était juste vendredi na vendredi matin la a message est côté na téléphone j'ai vu le message Pasteur a MBC le. le pasteur m'a dit c'est préparé parce que yo m'to claudiré prépare pas parce que c'est toi qui va clôturer message o tozo lobela sur la reconnaissance le message de la reconnaissance de reconnaissance et, de je là, je là, je là, je Et je me suis posé la question, de quoi vais-je parler Parce que le pasteur à Kébé, il pendant trois semaines. Parce que pasteur a déjà beaucoup parlé pendant trois semaines. Qu'est-ce que moi je vais rajouter? Mais vu que nous ne parlons pas en tant que sagesse, le Saint-Esprit parle au nom. J'ai dit à Dieu. Donne-moi ce que je peux parler au peuple de Dieu. Parce que de moi-même, je ne peux pas. La personne qui est passée devant moi connaît les choses de Dieu plus que moi. Mais mais vu que c'est l'esprit qui part. Je crois que tu auras ta part cet après-midi. Ça fait trois semaines que nous parlons sur la reconnaissance. Et Pasteur chaque dimanche couper, ça va nouveau Pasteur chaque dimanche il donnait de nouveaux versets. Sur la reconnaissance. Sur la reconnaissance. Et Pasteur Azalaki clair dès le premier dimanche du message. Le Pasteur était clair dès le premier dimanche du message. Alô Ben Tolo, la reconnaissance c'est parce que t'as comme une fin de l'année. Il avait dit, nous parlons pas de la reconnaissance parce que nous sommes à la fin de l'année. Mais Tolo, la reconnaissance parce que Tousa bato, nous avons bâgé. Nous parlons de la reconnaissance parce que nous sommes des personnes que dieu a créées amen Amen. l'obéla sur la reconnaissance d'une personne avec Dieu, sur la reconnaissance a également parlé de la reconnaissance d'une personne à reconnaissance la a reconnaissance et pasteur Azala qui est vraiment clair. Les vraiment Pendant ces trois dimanches qu'il nous a parlé sur la reconnaissance. Et par la grâce de Dieu, moi aussi je parlerai de la reconnaissance. Parce que c'est un thème que nous allons clôturer l'année. Amen. Amen. Et reconnaissance, Et les intelligents nous disent que la reconnaissance, c'est quoi action. La reconnaissance c'est l'action. De reconnaître quelqu'un ou quelque chose. amen. Amen. Ils, Ils, sont pas là. Ils ont rajouté la reconnaissance. Et sengeli ezala doit être. quelque chose qui vient du cœur. Et quelque chose qui peut être dit tout le temps dans nos bouches Amen, Amen. La façon dont toi tu as besoin qu'une personne soit reconnaissante quand tu fais du bien Dieu également a besoin qu'on soit reconnaissant quand il nous fait du bien La Bible nous dit un jour Jésus, -Christ Un jour, Jésus marchait, euh, passait. Il s'est croisé avec les dix lépreux. Et la Bible dit à ce temps-là que les lépreux n'avaient pas le droit d'être dans la cité. Ils étaient mis à l'écart. Parce qu'ils malade. qu étaient malades. Et malades, et vu que cette maladie était contagieuse, ils ne pouvaient pas être ensemble avec azoleka. Et puis nous dit Jésus passait. Et ces et gens avaient demandé à Christ de leur faire faveur -il. Ils ont demandé à Jésus de leur guérir. Et, Christ et Jésus avait pitié d'eux. Et, et les avait guéris. Et il leur avait dit vu qu'à ce temps-là c'était une habitude quand une personne épreuve est guérie il faut se présenter auprès des sacrificateurs et ce sont les sacrificateurs qui vont confirmer qu'ils sont devenus pures et les dix malades qui partaient en route, ils ne sont pas arrivés chez les sacrificateurs. Une personne d'entre eux s'est rendue compte qu'ils étaient guéris. Il est retourné à Christ. Il est venu demander dire merci à Dieu. Quand Dieu a vu la personne, il il lui a demandé vous étiez dix Est-ce que Est-ce que les neuf autres ne sont pas guéris Il n'y a que toi qui est guéri Cette personne était reconnaissante De tout ce que Dieu Christ avait fait pour lui Amen, Amen. Amen. Et cet après-midi Dieu nous a donné un verset et, Et, tous la Et prenons nos Bibles Avec tout le respect de la parole Colossiens chapitre 1 Colossiens chapitre Le monde pour lire la parole Dans de Dieu respect à parole avec tout le respect de la parole, la parole de Dieu, c'est si Dieu. Si nous nous levons devant les présidents de ce monde, et à combien plus fort, nous devons nous lever devant Dieu. Colossiens chapitre 1, Colossiens, chapitre 1. 11 à 14. Un bon lecteur à ta vie, les bisous. Amen. à tous égards par, par sa puissance glorieuse en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et passion rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'en d'avoir part à l'héritage des saints de, de, dans la lumière il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption les par le pardon de péchés. parole Seigneur Amen, Amen. Amen. Amen. Dans ce verset nous de lire, dans ce verset que nous venons de lire, la personne qui a écrit ce verset, c'était l'apôtre Paul il avait écrit à l'église de Colosse ce n'est pas lui qui a commencé l'église de Colosse mais c'était un de ses fils spirituels qui avait commencé cette église et quand il a commencé l'église le peuple s'est donné la parole de Dieu et l'apôtre Paul a dit et le fils de l'apôtre Paul lui avait envoyé une lettre Confirmer que on a on a on a Pour confirmer l'église que j'ai commencé les gens se donnent dans et, les choses de Dieu. Et, et, ça là qui est, et, est et Il était content. Et Paul quand l'apôtre Paul écrivait la lettre, écrivait la lettre il, était il était en prison. Quand il écrivait la lettre? Il avait écrit la lettre en fonction des choses qui se sont passées à l'église de Colosse et dans ce pays. La message, oh Fils spirituel là Par rapport au message que son fils spirituel donnait à l'église. Et, et, et cela a fait en sorte que la fausse doctrine arrive dans ce pays. Et l'apôtre Paul a écrit aux aux Paul a écrit la lettre. So, 1. Et, si, si, tu, la si tu lis au verset 1 jusqu'au verset que nous venons de lire. Et est-ce que l'apôtre Paul Expliquer par rapport à un message qu'ils avaient eu avant, c'était un message au Saint, c'était un message de la parole de Dieu vivant. Et l'apôtre Paul leur disait de faire attention par rapport à la fausse doctrine qui venait d'arriver. Il leur disait de faire attention. Et mais place de parce que tu as la reconnaissance. Nous nous, nous, nous, par nous, nous, par nous parlons de dire qui nous parle de la reconnaissance. est le peuple doit être reconnaissant envers Dieu? Dieu qu'ils avaient vu au début. C'est un Dieu de puissance. C'est un vrai Dieu. Il les avait guéri de leur de leur péchés à travers Jésus. Amen. Amen. La reconnaissance. La reconnaissance est notre thème que nous voulons clôturer l'année. fin l'année. Comme année. le pasteur vous avait dit, nous ne parlons pas de la reconnaissance parce que nous sommes arrivés à la fin Mais de l'année. La Mais nous parlons de la reconnaissance. Mais nous parlons de la reconnaissance. à la reconnaissance. Nous les chrétiens nous devons être reconnaissants Pour tous les biens que jour. Dieu fait dans nos vies du jour au jour nous les, nous, nous les chrétiens nous devons être reconnaissants Nous devons être reconnaissants à travers nos proches et nos familles Amen Et ça quand vous êtes reconnaissant pour nous tu n'es pas obligé d'être reconnaissant parce qu'une personne t'a fait du bien c'est le fait d'être reconnaissant envers Dieu qui t'a donné la vie peut-être cet après-midi tu vas me dire comment tu veux que je sois reconnaissant si je n'ai pas obtenu tout ce que je voulais tu peux me dire comment tu veux que je sois reconnaissant, sachant que ma maladie n'est pas guérie encore. peut comment tu veux que je sois reconnaissant ou vienne me virer au travail. Mais laisse-moi te dire cet après-midi. La Bible nous dit dans Romains. Toute chose au bien de ceux qui aiment Dieu Amen. Amen. Amen quel que soit difficulté soit tes problèmes que soit ta maladie nayo quel que soit ta maladie la pas tu n'es pas, pas, pas obligé d'être reconnaissant envers Dieu parce que pas obligé d'être reconnaissant envers Dieu parce que beaucoup sont morts mais, yo, mort. mais toi tu es vivant Et problème nous, nous, parce que sa grâce te suffit. Parce que ta grâce te suffit. Amen. Tu dois être reconnaissant parce que Dieu te protège. Tu oui. dois être reconnaissant parce que, le parce parce que Dieu te donne le souffle de, de, de vie. Ne sois pas reconnaissant parce que Dieu t'a donné les papiers. reconnaissant parce que Dieu a, a pourvu à tes besoins pendant l'année 2019. Mais sois reconnaissant, Mais soit reconnaissant parce, que de parce que Dieu te protège. Reconnaissant sois reconnaissant parce que, parce que Dieu t'a donné le souffle oui, de vie. Le plus qui est le plus important moi, dans ta vie. Amen. La La reconnaissance. La reconnaissance. Pasteur pas vous avez dit le dimanche passé, comment une personne n'arrive pas à être reconnaissant envers Dieu Comment cette personne peut Dieu être Dieu. reconnaissant envers son prochain Pour tout ce que Dieu a fait dans ta vie, est-ce que tu es reconnaissant cet après-midi -ce après Ou tu es quelqu'un qui murmure La Bible nous dit. Le peuple d'Israël d'Égypte. Il souffrait. Pharaon les maltraitait. Il travaillait dur. Et ce peuple pleurait. Ce peuple a commencé à dire Où est le Dieu de nos anciens Vu que Dieu est miséricordieux, il a vu son peuple souffrir. Il a dit à Moïse Je t'envoie. Il allait sortir ce peuple. Dans la Regarde la gratitude du personne. Ils sont sortis de l'Égypte. Là où ils travaillaient dur. Là où ils étaient frappés. Et en Dieu les a emmenés. Et Nanzela. Et en chemin, peuple Ce peuple a commencé à murmurer parce qu'ils qui qu avaient vu la mer rouge. Ils ont oublié le, le Dieu qui les a libérés à entre la mer. Il y a le de le le de les faire passer. Et voilà ma raison. Et voilà une des raisons à a murmure. À cause des murmures. Ça Dieu les avait emmenés loin le la terre promise. Dieu avait besoin qu'il soit d'abord reconnaissant parce qu'il les avait enlevés entre les bras là où ils souffraient mais ils ont oublié cela mais en marchant ils ont commencé à murmurer envers Dieu ils ont oublié est-ce qu'il y a un après-midi? Est-ce que toi cet après-midi? Au Bosa Nibola, y a janvier, Tu as oublié les bienfaits de Dieu? Est-ce que Bosa Nibola, monsambasalina famille n'a famille a? Est-ce que tu as oublié tout ce que Dieu a fait dans ta peut famille? Peut-être que après la libération ne s'est réalisé. Peut-être juste parce qu'une chose ne s'est pas réalisée. Peut-être pour Bahia de ça que 2019 faisait l'année en arrière. Peut-être parce qu'ils t'avaient dit que 2019 sera ton année. Nous sommes arrivés vers la fin d'année tu commences à démérer. Dieu a besoin que tu sois reconnaissant Parce qu'il qu t'a donné le souffle de vie Et Beaucoup sont partis Et Beaucoup sont dans des hôpitaux beaucoup sont dans des, soins intensifs. beaucoup sont dans des soins intensifs Il y en a qui ont fait des avis Mais eu et toi, la chose ne s'est pas réalisée. Mais tu es en bonne santé. C'est une des raisons, mais merci. De remercier Dieu. D'être reconnaissant envers Dieu. Disant Amen. Et point Oyo. Et nous avons des points. Autour, la reconnaissance. Nous allons parler sur la reconnaissance. Qui va nous emmener dans la profondeur? Nous reconnaissant. D'être encore reconnaissant envers Dieu. Ça ma c'est bien fait. Et au premier point Premier Et notre premier point. Premier point d'habito. Notre premier point. Nous allons parler. Il nous donne une part de son héritage. Il nous donne une part de son héritage. Par rapport à verset. Par rapport au verset que nous venons de lire, Colossiens chapitre 1. Chapitre 1, 11 jusqu'à 14. De tout ce que Dieu a dit, de parler sur quelques points qui sont dans ses paroles. Que Dieu nous aide tous à la bonne lecture, d'être des bons lecteurs, de lire la parole de et Dieu. Le Saint-Esprit va nous révéler les et choses le cachées. Parmi les choses, qu choses que nous avons lues dans Colossiens, prenons la première partie, le premier point. Il nous donne une part de son héritage. Amen. Verset d'Ango il y a des Corinthiens 5 à 21. Bibliais, 5 à 21. Bible et Bissot. La Bible nous dit Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions à lui la justice des diétolobies. Amen. Disons Amen. Il nous a donné une part dans son héritage. Lui qui n'a jamais connu le péché. Lui qui était une bonne personne. Mais il a pris mon péché pour nous justifier devant Dieu. C'est l'un des signes. Que toi tu dois être reconnaissant parce qu'il a pris ton péché lui qui était saint il est devenu péché et tout une punition qui <rire> était destinée à toi Mais il a pris Voilà pourquoi dans ma commune il, voilà pourquoi dans ses écritures, il dit venez à il moi Vous tous qui êtes fatigués et, et chargés C'était par rapport au problème par rapport charge les par rapport à ma Cette charge était par rapport au péché Parce que toi tu ne pourras pas tu Si tu as apporté Laisse lui porter cela pour toi. pour que tu sois sauvé et il a un prisonnier c'est pour ça le premier point de vue. il nous donne une part de son héritage il a accepté de devenir péché la place oyolinda koko Là où tu devrais mourir, et il, y a place. il a pris cette place. C'est pour ça que nous sommes appelés les cohéritiers du Christ à cause de cet acte que Dieu retient de Dieu. Il est devenu péché pour toi et moi. Soyons des bonnes personnes. Voilà l'un des signes. Qui fait en sorte que tu sois reconnaissant? reconnaissant, te po peut-être Ne sois pas reconnaissant parce que tu as qu'est-ce que tu veux? Sois reconnaissant parce qu'il a pris ta place. Parce qu'il a pris ta place. Il est devenu péché. Pour que tu sois justifié. Envers Dieu. Dieu. La Bible nous dit. Quand une personne pêche, Il s'est séparé de Dieu. Au jardin des dents, Dieu venait visiter l'homme chaque jour Et quand l'homme a péché, il nous dit, Dieu a chassé l'homme. Et il a mis les chérubins. Les chérubins sont là des races des anges. Pour jardin. Pour veiller au jardin. Que personne n'entre. Et distance. Donc on a une distance Et Nous étions éloignés de Dieu à cause il y a des soums à cause du péché. Mais grâce à Dieu mais grâce à Dieu à peine Jésus Christ il a donné Jésus Christ Jésus a justifié nous sommes Jésus nous a justifié sur la croix du Golgotha sur la croix. ma sous mon habit se commis à Christ nos péchés sont devenus faits. Jésus a remis la relation. A justifier. Il nous a justifiés. Disons Amen. C'est l'un des causes. Et c'est reconnaissant qui nous pousse à être reconnaissants. Et pas à Parce que Jésus a qui place Parce que Dieu avait pris ta place. En disant Amen. Et ton deuxième point. nous voulons parler du de deuxième, de deuxième point. Deuxième point, là, -so. notre deuxième point. La Bible nous dit. Il nous a arrachés à la pure du royaume du Satan et fait de nous. Ses enfants te lobient. Amen. Amen. Amen. Dieu nous a guéris. De l'empire du diable. Parce que tant Parce que quand nous avons péché, nous ne dépendons plus de Dieu. Nous dépendons du diable. Mais nous Dieu à travers Jésus-Christ il a fait en sorte que toi et moi rachetés, nous soyons rachetés dans le pays, le royaume, le diable, de l'Empire du Royaume du Diable pour que nous soyons ses enfants c'est dans Colossiens chapitre 2 verset, verset 15 Verset 15. si tu lis au tu vas comprendre qu'il nous, qui nous a arrachés dans le Royaume, le satan, le royaume du Diable, le royaume, le diable. Amen. Amen. Amen. Deuxième point, tu dois être reconnaissant. Nous avons l'air de l'empire Dieu t'a arraché de l'empire du diable. Peut-être pour nous, Isaac, il nous a reconnaissant. Peut-être pour toi tu devrais être reconnaissant que si tu avais donné du matériel peut-être que Peut tu devrais être reconnaissant que si Dieu avait donné tout ce que tu avais mais voulais. voilà les choses bases Importante, oh, il nous tous à reconnaissants ce que Dieu a fait pour nous. Parce que nous étions des pécheurs. Il nous a enlevés dans le péché. Et nous sommes appelés l'enfant de, de Dieu. Amen. Il nous a racheté du péché et de la condamnation. Lectère à des février neuf à 12. Et pourquoi il est là? Tu lis la parole, Seigneur. Amen. Amen. Et il entra une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de vous de mais avec son propre sang et a obtenu une rédemption éternelle. La parole du Seigneur. Amen. Bible La Bible nous dit à Kotaki. Il est entré dans le lieu très saint. Dans le lit très saint. Non avec Magila Yabanyama. Non avec le sang des animaux. mais Ma propre maquillage, mais avec son propre sang, et à sa libisso, et il, nous a fait, la rédemption. il a fait il a fait parce que nous, nous ayons la rédemption éternelle. éternelle pas qu'à la Bible, les oeuvres, à l'époque, elle veut nous dire à chaque fois qu'on nous a sa libisso, quand une personne fait du. Pêche. à chaque fois que mon tour à devant Zambé à chaque fois qu'une personne fait quelque chose de mauvais devant et Singela qui n'est pas y sacrificateur cette personne est obligée d'aller vers le et sacrificateur et à obligé à me cette personne est obligée de ramener à mon âme pour son pardon et sacrificateur le sacrificateur à Ozwaniama ou à Koboma Va prendre cet, anima cet animal qui va tuer. Et ce sang sera renversé là où il est Pour que tes péchés soient pardonnés. Et imagine dans 365 jours. Dans 365 jours que nous avons dans l'année dans la journée nous avons 24 heures combien de péchés tu fais pendant 24 heures et multiplie cela par 365 jours et si c'était à ce temps-ci combien d'animaux tu allais emmener tous les jours pour ton pardon et ouais, il y de faire ma il y a des au et 24 heures et des sous-moussales pour sous sous sous oui. mais la Bible nous dit gloire soit rendue à Dieu et après il il est entré dans le lieu très saint. il est entré dans le lit très dans le sang des animaux, mais dans son propre sang. Pour que mes péchés oh, quelle pardonnés. grâce, Quelle grâce nous avons eue envers Dieu. Cela peut encore te pousser cet après-midi D'être encore reconnaissant, reconnaissant. D'être encore reconnaissant Parce que, misala yesu ne Parce que les bienfaits de Dieu t'ont justifié C'est un signe de reconnaissance Oyo, que, yo. que tu dois avoir du jour au jour Parce qu'il qu a pris ta place Amen, Amen. Éphésiens 1.7 À Ebisibiso. Éphésiens 1.7 À lui, nous avons la rédaction par les saints La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce Ah Éphésiens voilà. Zolobeda, sur l'obéda Sur l'issoumou mon côté Mais sur mon nianso Donc pour dire que maissoumou sala Nan, oh, nan, no, que, que tu fait Est-ce que tu n'as pas encore fait ces péchés le sang de l'âme Regarde le niveau oh, Yo, Jésus Christ a justifié. Que Jésus Christ t'a justifié Yango Makambo <cười> Nous sommes devant être reconnaissants. Tous à tous à bon santé. Nous ne sommes pas reconnaissants parce que nous sommes en bonne santé. Parce que à bonne santé. Parce qu'il y a des gens qui prient pas et qui sont en bonne santé. Mais et en bonne santé. Et toi et moi, nous devons être reconnaissants. Parce que, les Parce que nous avons compris l'écriture. Parce, qu Parce que nous avons vu des grandes choses que Christ Parce, a fait. Que, qu a Christ Parce que nous perdu. avons vu les bienfaits du Christ dans nos Parce vies. Que Christ, Parce que sans Christ, Toi et moi, toi et moi nous serons morts. Et ton boue pesa ma pour na ngana yo. qui était faite pour toi et moi. Jésus-Christ a mis en amour. Jésus l'a porté. Et Seigneur tous à reconnaître. Nous devons être reconnaissants. Et s'auto comprendre ma gamboyo. Et si nous avons compris ces choses et Que toi et moi nous avons mérité la mais mort Mais Jésus, Jésus Christ a pris notre place Et nous devons être reconnaissants Jean 10 dit à lobby Un voleur vient pour voler Pour tuer Mais moi je viens pour donner la vie Disant Amen, Disons Amen. Amen. Comprendre. Oui, moi nous avons compris Que nos péchés sont les nos péchés ont fait en sorte que nous puissions être amenés. Parce grands. que la Bible nous dit. Un jour, les gens ont ramené une femme vers Dieu. Ils ont, ils ont dit, cette femme, on l'a vue avec un homme. Et, et la loi de Moïse. Et c'est Nous devons la tuer. Avec Parce, Parce qu'elle a péché. Amen. Amen. Christ est resté calme Il les écoutait Mais sa réponse était Par terre, il était en train d'écrire Il est venu les voir Il leur a dit C'est ou celui qui n'a jamais péché peut Puis la femme Christ a Il a continué à écrire. quand Christ a sauvé la tête. À Monica, moi aussi, a dit il, a Il a vu que la femme était restée toute seule. Il a dit à la femme. où sont des accusateurs. Personne n'était digne. moi Accuser la femme parce que qu'ils étaient tous pécheurs. Et Christ a dit à la femme Vas-y et ne refais plus cela. Amen. Disons amen. amen pour dire que pour dire nos péchés nos péchés nos péchés a fait en sorte que puissions être morts parce que, âmes, parce que nous avons péché contre Dieu. Péché contre Dieu nous avons péché contre la loi c'est pour cela qu'une personne fait un crime la loi Amokili pour personne doit être en pour mériter son crime ma le mal que toi et moi avons fait, nous hein? avons mérité la mort. Mais gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il nous a envoyé Jésus Qui est venu nous justifier Il a porté nos péchés à la croix Nous voilà, devons être reconnaissants chaque jour Parce que Christ a porté nos péchés à la croix Nous devons être reconnaissant jour. Donc pour le matériel Même pour les choses qui vont passer mais pour la Bible Internet, ils ont Amen. Bible nous dit un jour. La Bible nous dit un jour. David n'a pas de problème n'ayez. David avait ses problèmes. David a dû traverser la vallée de l'ombre de la mort. David traversait la vallée de l'ombre de la mort. Mais Eloko moko David a reconnu ta Mais il y a une chose que David avait reconnu. Vu que j'ai Dieu parce que j'ai ces problèmes je ne peux pas rester calme malgré ces problèmes malgré, de malgré ces combats qui il, de peut il y a une même la dans qui dans psaume 31 à 13 David a rendu ta mégrasse David a rendu grâce à Dieu. Si tu vis à la maison, tu verras comme David. A reconnu les bienfaits de Dieu. Malgré le problème. Malgré les problèmes. Malgré qu'il n'était pas content. Mais, mais pour David, ce qui était important. Ce qui était important. que Dieu le le Père Père Fère, vie, Il était encore en vie. Je dois rendre grâce à Dieu. Amen. Disons Amen. La Bible ne s'est pas arrêtée là. La Bible nous a parlé de l'homme intègre. Job. Job. Il n'a pas péché. Et problème il a conversation un problème de la conversation de Dieu. Satan est Et descendu en bas. Et la retourné et en son retour, Dieu lui a demandé de As-tu vu mon serviteur Job Homme intègre. L'homme intègre. Oh, ouais. Satan a dit adieu C'est un homme intègre Parce qu'il est riche conditions Parce à que tu lui as donné Des bonnes conditions Mais, pour toi, est de Mais prends la richesse oh, qu'il a qu Et tu verras Job va t'intervenir Dieu a dit Fais tout ce que tu veux Mais, Mais ne touche pas son âme Et le diable, Job. Et le diable avait attaqué Job Job, a perdu Job avait tout perdu Job a perdu Bana. Job avait perdu ses enfants. Job. Il est Job il était tombé malade. La vie, Job dit, il était arrivé à la fin. Et, et même sa femme, à Job lui avait dit, oh, mais insulte Dieu et meurt. Parce que, as dit à niveau Oyo. Parce que là, jusqu'à ce niveau. Mais Job a compris une chose. Et Job avait compris une la chose. Job est. Job 1, 21 nous dit Vu que je suis en vie je, suis je rends grâce à Dieu Le Dieu qui donne C'est le Dieu qui a pris Laisse que son nom soit Malgré la situation de la vie, Tu dis tu glorifies Dieu. Parce qu'il avait compris une chose. La vie est très importante. De toutes les choses du monde. La vie est très importante. Laisse que son nom soit Parce possible que Bato ba qui Parce que ces personnes ont compris La grandeur de Dieu et, reconnaissant et ils étaient reconnaissants De tout ce que Dieu avait fait malgré pour nous Malgré la souffrance Malgré, zanga malgré le manque Ils étaient toujours reconnaissants envers et Dieu Et toi et moi Dieu a besoin de Que reconnaissant nous soyons reconnaissants Quand on a soufflé des vies que pour le souffle de vie parce que reste... parce que tout ce qui reste est mon N'a pas d'importance <s 'érimité> ce sont les choses de ce <s 'érimité> monde. Demain, nous allons les laisser. Mais toi et moi, nous avons compris la vie Que la vie est très importante. Nous devons rendre grâce à Dieu. Pour laquelle nous, nous, nous, nous, nous devons être reconnaissants. De, de nous la nous vie que Dieu nous, nous donne. Amen. Disons Amen. Amen. Thessaloniciens, à nous dit. Si nous comprenons ces choses. nous de grâce. Devons rendre grâce à Dieu. toutes circonstances. Disons Amen. Est-ce que la circonstance aux Est-ce que dans la que tu Mon cœur es ma est ouvert pour rendre grâce à Dieu. Ou bien tu es fatigué. Parce Parce que tu es déçu. Tu n'as pas eu ce que tu voulais L'année est finie Peut-être qu'on avait prophétisé pour toi Et tu commences à traiter les serviteurs de Dieu des non. non Nous avons compris la parole Pour rendre grâce nous devons rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée, pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans la croix, non pour les choses de ce monde, non parce que nous n'avons pas eu ce que nous voulions. Rendons grâce à ce Dieu-là. Parce qu'il a fait pour tout ce qu'il a fait dans la croix. Les âmes valeur. Cela a une valeur. Peut-être plus que ce que nous voulons prendre. Le souffle de vie. Les anions. Les riches. Ils ont laissé ce souffle de aujourd'hui. Mais toi et moi nous sommes vivants. Nous devons être reconnaissants. Et pour nous clôturer, Dieu nous a donné deux choses. Nous devons être reconnaissants. Pour la bonté naï e constante. Pour sa bonté constante. Dans nos vies. Dans nos vies. Amen. Disons Amen. Amen. La reconnaissance. Nous devons être reconnaissants. Pour l'amour la e. de Dieu. Oui, a, pour la Qui dure pour toujours. Amen. Disons Amen. Que le bon Dieu bénisse sa parole. Au nom puissant de Jésus, au de tout ma pour de je voudrais pour la bonne 2020, la a les trop Oh, du la 2020, les années Pendant quatre semaines la reconnaissance, on a eu mis de ma bagage, maintenant, ça a fait Maintenant, comme il m'a ma vous merci pour l'obénieur, pendant quatre et vous avez merci pour la avez dit ma page. Au 2020, vous allez reconnaître chaque jour avez dit la vous na dit que vous avez vous vous avez dit que vous avez que vous avez dit que que